Je m'appelle Sally et je serai votre guide pour vous faire découvrir la route 66 en compagnie de mon ami Rosa Ramirez. Thanks, Sally. I'm so excited to check out Route 66 with you. I'm ready to meet it, greet it, and et it. Oh, oh là, Cruz! Sur la route 66, on prend son temps et on s'abandonne au plaisir de rouler. Oh, right. Slow it down. Relax. What the hell? Is that a trail? Like, a oui, le plus gros écrou de roue du monde. Okay. Mes amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. catch Hey Sally, why were all those crazy things built along Route 66? Les attractions au bord de la route ont été construites pour divertir les voyageurs. The garage! Oh no! Oh, oh. the ghost garage? I'd be dying to get out of here! Hey! It's the Copper Canyon traffic Base! I've been there! Wow! You have managed to get out of the labyrinth! It was amazing! I'm irresistible by the new moon of my city! Don't drive there unless your bumper's on. Good and tight. Et pour finir, le canyon de Cars Taskrope. We're driving into Cars Taskrope Canyon? Oui, une merveille douce qu'il de loin naturel secoué par des micro-séismes toutes les cinq minutes. What? Le canyon n'a pas de place. Oui. Ah, nous y voilà. Bien, nous allons marquer un court arrêt dans le canyon. Vous vouliez rester assis. Écartez les mains et les bras à l'intérieur du tram. Merci. All right, everyone. We're making a short scheduled stop here in the canyon. Please remain seated and keep your hands and arms inside the tram. Thanks. Right. Je me suis dit que Martha a laissé sa dernière place en piscine. I've never seen this art. What is this art? J'ai des photos des œuvres d'art de like? Martha. Martha a sculpté une reproduction du Grand Ruisseau représentant quelques-uns de ses amis. Wow! There's a Mr. McQueen, Doc Hudson, and even Bader! The Great White Wall of China. Martha se mesure au plus grand. Une de mes créations préférées est sa statue de l'isité. Oh! I can't wait to see what Mater's done now. Oh! Je vois Martin là-bas. Oh, Mater! You made your own IQ tower? This oh. your C'est ainsi que se termine notre petite expédition sur la route 66. It was amazing! Et maintenant, profitez et faites un beau voyage sur la route de la vie. Route 66 was so much fun! <laughs> Now I just want us all to go back and meet it, greet it and repeat it! A bientôt! Bye.